Salut Alors dans cette vidéo, je vais vous proposer de vous montrer comment on fait des pingouins pour l'apéro. c'est des petits pingouins faits avec des olives, des carottes et du fromage frais. Alors tout d'abord, ben il faut trancher des rondelles de carottes. Et puis ces rondelles de carottes, on ouvre un petit angle dedans, ce qui va nous faire le bec. Et puis là on aura les pieds. Le corps, lui, il est fait avec une olive. Olive qu'on tranche juste comme ça. Alors il y a des gens qui tranchent tout. Moi je la laisse juste ouverte parce que ça va pas trop mal comme ça. C'est l'opération un peu la plus délicate ici. Ensuite, ben, on la remplit de fromage frais. Hop, hop, voilà. Alors ça doit suffire. Ça nous fait donc la petite partie blanche. Et puis tout ça, on le fait tenir avec un cure-dent. Alors, hop, on transperce. Et on plante sur les pieds. Puis ensuite, ben, ce pauvre pingouin, ou plutôt un manchot, hein. il y a toujours la confusion. On va lui mettre un bec. Hop. Il suffit de l'enfoncer, mais il ne faut pas qu'il soit trop trop large. Là, c'est presque limite, ici. Donc il a un bec, qu'ensuite on enfile. Tac, voilà. Et là, on a de nouveau un magnifique pingouin de plus. Ah, bah, et les oiseaux qui se donnent aussi à cœur joie.